Si on fait un calcul du rapport signal sur bruit, 16 dB s'exprime comme 10 plus 6. 10 dB, c'est un rapport 10, plus 6 dB, c'est un rapport 2 à la puissance 2, soit 4. Le rapport signal sur bruit de 16 dB correspond donc à un rapport 40. Il faut donc, pour calculer le débit donné par la formule de Shannon-Hartley, calculer logarithme en base 2 de, de 1 plus 40. On trouve, après calcul, 5,36. Le débit théorique pour 20 MHz de bande est donc R égale 20 fois 5,36 soit 107 Mbps si nous faisons 70 sur 107 eh bien nous trouvons 0,66 soit environ 2 tiers on est donc à 2 tiers de la capacité de Shannon ce qui est quand on compare au système GSM, relativement proche de la capacité. Ce débit peut être encore augmenté, et donc on peut considérer que pour le système LTE et pour tous les systèmes modernes, on est relativement proche de la capacité de Shannon.